Donc, coucou Aurélie, comment tu vas aujourd'hui bah Écoute, ça ah, va très bien et toi Super, ça va très très bien. Donc, euh, tu as accepté euh, très gentiment. D'ailleurs, tu as proposé de, de faire ce témoignage aujourd'hui. Euh, D'ailleurs, oui, tu pourrais peut-être nous donner les, les raisons de, de cette envie de, de faire ce témoignage. Eh bien, tout simplement parce que bah, ça fait depuis le mois de mai maintenant que je suis dans la formation. Euh, J'ai tellement progressé en fait enfin ça a tellement ça m'a tellement apporté que ça me fait vraiment plaisir euh, d'échanger là dessus et, et de pouvoir euh, bah, montrer aux personnes que bah, quand on veut on peut arriver euh, à, à, à, à nos rêves en fin de compte Exactement, et tu es un super exemple dans ce domaine, donc tu vas peut-être nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant la formation et euh, donc ce que tu as développé, on voit un petit peu autour de toi donc que tu as développé quelque chose, donc tu vas nous parler euh, de tout ça. Donc déjà ce que tu faisais avant, comment tu es tombé sur cette formation-là et euh, voilà, qu'est-ce qui t'a donné cette envie de, de justement euh, euh, suivre cette formation et euh, ce que tu as ensuite euh, fait par la suite. Alors avant, euh, donc moi de métier je suis coiffeuse, depuis l'âge de 16 ans en fait j'ai commencé la coiffure. Euh, j'ai euh, toujours été salariée dans des salons de coiffure, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Euh, suite à, à une, euh, un licenciement économique, je me suis tournée vers la vers le commerce et donc euh, pour partir sur un, un BTS, en un technico-commercial. Donc suite à ça, j'ai pris la gestion d'un magasin euh, de produits de coiffure et euh, de produits esthétiques professionnels. Donc, euh, donc euh, j'étais vendeuse en fin de compte, responsable, euh, responsable vendeuse de magasins. Euh, et c'est là que j'ai découvert euh, ben, un peu tout ce qui est produit euh, au niveau des ongles. Euh, je les vendais moi-même. Et, euh, et du coup, euh, ça m'a un petit peu passionnée, j'ai beaucoup regardé des vidéos sur internet, tout ça. Et puis, je suis tombée en enceinte de ma deuxième fille, j'ai pris un petit congé parental et, euh, et je voulais clairement pas repartir en tant que responsable avec euh, bah, deux enfants, euh, avec des gros horaires, des grosses plages horaires euh, au niveau du travail. Et, euh, et c'était voilà, c'était vraiment, je ne voulais pas repartir en tant que salariée. Donc j'ai creusé, euh, ben, j'ai des amis en fait, c'est des, des copines qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont dit mais avec tout ce que tu sais faire avec tes mains, euh, comment ça se fait Pourquoi tu ne fais pas ça Pourquoi tu te mets pas à ton compte Et tout. Et du coup au départ je, je leur ai dit oh non, encore un truc, ça va pas marcher, ça va pas, ça va pas fonctionner. Et puis j'ai creusé un petit peu la chose, quand même ça m'a intriguée. Et, et puis, euh, donc, bah, étant au chômage, du coup, euh, j'ai vu avec le pôle emploi, enfin, euh, le pôle emploi m'ont un peu baladé pendant un an euh, en me disant qu'ils allaient me financer une formation, tout ça. Alors qu'au final, ils m'ont rien financé du tout. Donc, je me suis autofinancé la formation. Donc, euh, oui, j'ai fait des sacrifices euh, pour, euh, me payer, euh, pour me payer, pour me payer, parce que du coup, j'ai pris. Euh, donc voilà, je ne fais pas dans la demi-mesure, moi j'ai pris directement les trois lots de formation. Hein. Donc <rire> j'ai pris la formation de base, euh, la formation de et la, for la formation de perfectionnement au niveau des formes artistiques. Et euh, avant ça, j'avais fait euh, donc, sur ton site internet euh, la semaine de défi pour voir, euh, voilà. Donc ça permet de voir un petit peu comment sont faites les vidéos, euh, de voir un petit peu euh, comment ça se passe. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis lancée euh, au mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Au mois de mai, je me suis lancée pour la formation. Et j'ai passé ma certification, du coup, pour, les, pour la formation de base au mois de septembre. Je pense que j'aurais pu la passer un petit peu plus tôt. Mais j'étais tellement stressée que j'avais tellement peur de ne pas réussir qu'en fait, euh, voilà. Mais, euh, et j'ai ouvert euh, mon entreprise euh, au mois d'août, de... début août. Voilà. Super. Et euh, tu nous as montré des photos donc de ton de ton entreprise, de, de ton atelier comme euh, comme tu l'as appelé et c'est vraiment super super super joli. Je ne sais pas si tu accepterais peut-être que je mette quelques photos dans le dans le témoignage pour montrer. Oui, bah, aussi. Ouais, ouais, ouais, oh ouais bah, je ferai bah, de belles photos. Oui, ouais. en fait, je l'ai appelé euh, l'atelier de Flavoria. Euh, parce que bah, pour la petite histoire ici, avant, je tissais des écharpes de portage euh, de ma marque que j'avais appelé Flevoria. Donc c'est un mélange du prénom de mes deux enfants, donc Enora et Flavia. Et du coup, euh, c'était vraiment dans cet endroit-là. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé l'atelier de Flevoria, parce que je ne suis pas très fifi, j'aime pas les trucs euh, de rose, tout ça, tout ça. Donc j'ai fait tout un style un peu nordique, industriel. Euh, donc, on voit un papier peint derrière, du coup, euh, un petit peu dans cet esprit-là. Et, euh, et voilà, tout à mon image, en fait. Ouais. Et moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette ambiance. Je trouve que c'est hyper chaleureux. Vraiment, j'adore. Tu as vraiment fait une, une super décoration. Et euh, du coup, ben, tu as aussi vachement inspiré euh, d'autres filles aussi. Je crois qu'ils t'ont justement posé pas mal de questions à l'époque quand tu avais posté les, les photos de comment tu avais euh, fait. Parce que euh, il me semble que euh, ton mari avait, avait pas mal... Euh, contribuer à tout ça en, avec la déco et tout, donc euh, voilà c'était super je pense pour toi de, de créer un peu ton univers à ton image et, euh, et d'accueillir euh, tes clientes maintenant. Et euh, du coup, euh, tu ne nous as pas dit, est-ce que tu avais regardé aussi pour suivre des formations au centre ou euh, ça ne t'était pas forcément venu à l'idée Alors si, complètement, parce qu'en fait euh, à l'époque, au niveau de, de Pôle emploi, euh, c'était compliqué de trouver quelque chose de référencé en dehors des centres. Après, à savoir qu'en centre, c'est des formations qui vont se faire sur cinq semaines. Moi, ce qui m'a chagriné, c'est de... Enfin, là, on a un support qui est constant. On peut revenir dessus, euh, même, même que j'ai été certifiée, je revais, je, je retourne voir euh, par moment certaines vidéos pour refaire un petit pic de rappel, tout ça. Euh, on peut revenir dessus, on peut regarder un peu plus en détail, on peut poser des questions, échanger aussi avec les filles sur le groupe de formation. Euh, ça, ça aide beaucoup euh, de voir bah, comment on travaille chacune en fin de compte, et, euh, parce qu'on a toutes nos petits trucs et nos petites astuces. Et, euh, et du coup, euh, du coup non, c'est plutôt… Ça, enfin, je m'étais vraiment posé la question, ce n'est pas le même budget non plus. Hein. Euh, en centre, c'est très cher. Euh, je crois qu'on était sur des formations à quasiment 4000 euros pour, 4, pour euh, 4 ou 5 semaines. Euh, donc, euh, c'est très, très cher. Euh, sans avoir un contenu très détaillé, même au départ. Enfin, en fait, j'ai tout de suite été intéressée par la formation, mais c'est le Pôle emploi qui m'avait freinée au départ. Enfin, euh, on avait beaucoup échangé, hein, du coup, toutes les deux euh, avant. Oui. Euh, je t'avais eu au téléphone même pour... Euh, par rapport à certaines craintes que j'avais euh, dans... parce que j'avais un timing assez serré dans l'objectif que je m'étais fixé mmh. euh, par rapport à l'ouverture notamment et donc euh, ben bah voilà quand on veut on peut <rire> quand on se met dans le travail enfin on n'a rien sans travailler de toute façon euh, c'est des heures d'entraînement c'est des heures à regarder les vidéos c'était tous les soirs euh, tous les soirs euh, je me dis bah, ben voilà j'en avais je... je regardais pendant deux heures les vidéos le lendemain je me prenais un temps pour appliquer euh où je faisais les vidéos le matin, l'après-midi, euh, je faisais de la pratique, euh, je remettais la vidéo en même temps, enfin voilà. Et en fin de compte, euh, je regrette vraiment pas d'être passée à distance parce que bah, j'ai deux petites filles qui sont à l'école, euh, qu'il faut récupérer euh, le matin, le midi, euh, le soir, tout ça. Et donc ça m'a permis vraiment euh, bah, de m'organiser. Euh, de pouvoir être disponible à 100% pour la formation et, euh, et de me mettre dedans euh, vraiment à 100% et, et quand je pouvais au final, parce que des fois bah voilà les mercredis c'est plus compliqué, euh, voilà. Donc euh, donc franchement non, je et puis ça, ça supprime quand même beaucoup de coûts au niveau transport, au niveau, parce que moi j'avais minimum 45 km euh, à chaque centre de formation. Hein. Mmh. J'habite dans un petit village, donc euh, voilà. Donc, ça limite énormément en termes de transport, en termes de coûts, euh, que ce soit d'autoroute, euh, tout ça. Donc, euh, non, franchement, je ne regrette vraiment pas du tout. Ah bah c'est génial. Et en plus, maintenant, du coup, ça fonctionne très, très, très bien. Tu, tu m'as dit qu'en fait, même si tu étais dans un petit village où il n'y avait pas grand-chose, vous étiez quand même euh, quatre euh, prothésistes ongulaires, ou alors euh, quatre plus toi-même, il, il me semble. Euh, au total, on est quatre. Au total, vous êtes quatre, ouais. Ouais. Et malgré ça, tu m'avais parlé un petit peu euh, de tes tarifs, donc tu me disais que tu n'étais pas euh, la moins chère de toutes, au contraire, que toi, tu as choisi un positionnement qui est peut-être euh, un peu plus haut de gamme, mais par contre, que tu as choisi d'utiliser les produits Your Health, qui, pour toi, sont de meilleure qualité. Enfin, c'est ce que tu m'as dit avant. Ouais. Hein. Donc, euh, voilà, je te laisserai confirmer. Et que du coup, bah, grâce à ça, grâce à ce positionnement-là, tu arrives à très, très bien t'en sortir. Bah, C'est vrai que voilà, je ne euh, me suis pas mise sur les tarifs euh, les moins élevés. Euh, après, j'ai vraiment euh, pris le parti d'utiliser des produits qui soient véganes, qui ne soient pas testés sur les animaux, hypoallergéniques. Euh, en fait, du coup, j'ai développé donc, les ongles et la coiffure au final. Et... De, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai vraiment euh, pris le parti de, de prendre des produits plus respectueux. Enfin, euh, Si c'était pour faire comme tout le monde, ça servait à rien en fait. J'avais vraiment envie de faire euh, euh, à, voilà, différemment et plus respectueux. Et, et du coup, on, on ressent... Euh, Enfin, moi, je ressens beaucoup euh, l'engouement bah, pour la tenue du travail, pour, euh, pour la qualité des produits, pour euh, bah, le fait que les gels ne chauffent pas, le fait que, bah, que, ce soit, que ça se travaille aussi plus facilement. Que voilà, C'était vraiment, euh, vraiment le but de faire les choses. Et puis, bon, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas à moitié euh, J'étudie un peu tout, il faut que, je, faut que je réfléchisse à plein de choses, je passe des heures à faire des recherches sur internet pour trouver euh, bah, ce qui me correspond et ce qui me convient. Euh, mes amis le disent, hein, d'ailleurs j'ai des amis qui me disent mais ça doit te prendre un temps fou, mais oui, y a des, je suis jusqu'à 11 h minuit euh, sur internet à regarder, à scruter. Enfin euh, je me mets tellement une, une, une pression, enfin je me mets une pression de la bonne pression, mais du coup voilà, je, je, je tiens vraiment à apporter à à, à le meilleur à mes clientes et, et du coup voilà, ça, ça, se, ça se passe comme ça chez moi. Mais je comprends tout à fait puisque moi je, je suis un peu pareille, <rire> moi j'ai aussi voulu justement lancer les produits euh, bah, vegan, hypoallergéniques, sans acide et tout ça pour justement euh, faire en sorte de, de faire bouger un peu les choses et qu'on n'ait pas euh, que des produits on va dire de moyenne gamme qui tiennent moyennement et finalement, après, d'avoir énormément de SAV, quoi, de, de clientes qui reviennent constamment pour de la casse ou euh, voilà, parce que ça ne ça tient pas. Et donc, du coup, c'est vrai que pour moi, c'est mieux d'opter pour des produits plus sains, de meilleure qualité, de demander un peu plus cher, mais d'avoir euh, voilà, des... Un beau résultat à la fin. quoi Donc euh, je, je vois qu'on se retrouve beaucoup là-dessus et ça me fait vraiment plaisir de voir que je fais pas tout ça pour rien et, euh, et que voilà, on a, on a ça en, en commun. Et donc du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as euh, la possibilité de vivre de ton métier Alors aujourd'hui, euh, ça fait six mois que j'ai ouvert euh... Alors, je suis encore complétée par le chômage pour l'instant. Euh, ça m'aide quand même en partie. Après, ça a démarré très très fort dès le début. Euh, les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Euh, donc là, y a, ça a redescendu en janvier, février, mais c'est normal. C'est euh, la fin. Il y a eu les fêtes. J'ai fait, fait des semaines euh, énormes pour les fêtes. Et, euh, et non, non, franchement, ça, ça ouvre à de belles perspectives et, euh, et ça décolle vraiment bien. Vraiment bien. Après, euh, euh, on peut en vivre. Enfin, euh, je peux euh, en vivre. Euh, j ai, j ai, on va dire que j'ai atteint mon minimum. Euh, mon minimum vital. Euh, après de là être à l'aise, je suis pas encore tout à fait. Après, c'est très tôt. Hein, ça fait vraiment que six mois. Euh, donc, enfin, les objectifs que j'ai atteints là aujourd'hui, c'est des objectifs que je me suis fixés au bout d'un an. Donc, je les ai atteints euh, au bout de deux mois. Ah oui <rire> Et bon. euh, ça a été... Euh, et là, c'est en train de prendre une ampleur. Euh, je, ben, alors, je publie beaucoup sur Instagram, sur les réseaux pour montrer mon travail. Et du coup, euh, là, c'est en train vraiment de se redévelopper. Euh, c'est en train de, voilà, de prendre une ampleur et, euh, et c'est top. Vraiment, euh, ça fait plaisir de voir que le travail est reconnu. C'est génial. Et euh, voilà, il faut savoir qu'il bah, y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais il faut en moyenne trois ans pour qu'une entreprise commence réellement à devenir rentable. Toi, visiblement, tu étais rentable dès le départ, <rire> puisqu'en deux mois, tu faisais déjà le chiffre que tu espérais après un an. Donc, euh, ça donne vraiment beaucoup d'espoir peut-être aux filles qui nous regardent et qui se disent, mais est-ce qu'on peut vivre réellement de ce métier Est-ce que euh, je n'aurais pas à avoir peur de la concurrence Toi, tu es la preuve que tu as pris euh, tu, le parti de, de proposer des prestations plus chères, mais bien sûr aussi de meilleure qualité. Hein. On ne peut pas juste augmenter le prix sans augmenter la qualité. Et euh, finalement, ça fonctionne. Et, euh, et du coup, encore mieux que ce que tu imaginais. Donc, même que tu es dans, dans, une petite, dans un petit village ou dans une petite ville, ça fonctionne en fait. Donc, euh, c'est vrai que c'est des peurs qu'on peut avoir et sans doute que tu avais peut-être aussi au départ et, euh, et qu'en fait, qui n'ont pas forcément lieu d'être euh, Qu'est-ce que tu en penses bah, euh, Ce qu'il faut, qu faut dire aussi, c'est que je n'ai pas fait de publicité, en fait. J'ai fait zéro publicité, zéro publicité Facebook, zéro publicité Instagram, zéro publicité papier. Euh, je marche à, au bouche à oreille et sur mon réseau. Euh, donc ça, c'est euh, des grosses économies aussi, mine de rien. Donc, euh, donc ouais c'est que du bouche-à-oreille et c'est votre c'est la meilleure pub, en fin de compte. Euh, le bouche-à-oreille, quand les personnes sont contentes, euh, qu'elles reviennent, elles en parlent autour. Enfin euh, voilà, j'ai juste mis en place un système de parrainage. Mm -hmm. Mais en fin de compte, c'est pas ce qui a marché le plus. <rire> parce que les gens, ils, en fait, quand ils sont contents, ils sont juste contents de, de parler, de, de, de, de ils sont juste contents de partager autour d'eux et ils ne le font pas forcément pour avoir quelque chose. Donc, euh, c'est donc, euh, ça qui est la, la plus belle pub en fin de compte. Donc, euh, donc j'ai certainement encore plein de choses à mettre en place pour continuer à développer l'entreprise et pour continuer à... Et pour continuer à... À, à augmenter euh, ma clientèle, mais enfin rien que là, euh, c'est top. Et, et rien que là, quand je vois comme ça repart un petit peu en février, je me dis « mais en fait, cet été, ça va être… Euh... Ouais, » J'ai déjà bloqué mes vacances, parce que du coup, je pas pris du tout de vacances depuis le mois d'août, l'ouverture. Euh, j'ai dit que j'en prendrais l'été, parce que cet été, j'ai dit que je, je voulais partir. Mais euh, mais oui, j'ai déjà bloqué des vacances, parce que j'ai des clients qui m'ont réservé jusqu'au mois d'août. Ah ouais <rire> Et ben Donc, euh, Ouais donc un, un super succès, quoi. Donc euh, ouais, vraiment, c'est ouais. génial. Et pour les filles, il euh, y a encore souvent des filles qui me demandent est-ce qu'on peut ouvrir réellement en tant que prothésiste ongulaire sans avoir le CAP. Donc euh, voilà, parle-nous de si tu peux répondre à cette question. Oui, donc euh, bah, c'est une question qui revient souvent hein, sur le groupe euh, de formation. Euh, moi, je n'ai pas du tout le CAP esthétique. Euh, donc, ben, j'ai un CAP et un brevet, mais en coiffure, donc pas du tout le même domaine. Euh, il suffit juste, euh, en fait, euh, de bien euh, déterminer euh, voilà, qu'on est... Ait qu'on fait de la prothésie angulaire sans manucure mmh. euh, et, et enfin, j'ai eu aucun problème pour ouvrir ça s'est fait, euh, enfin, après c'est l'administratif en fait l'administration pardon qui est plutôt longue à mettre en place les choses mais euh, mais sinon non ça se fait euh, je crois qu'en un mois et demi, deux mois j'ai reçu tous mes papiers j'ai eu plus de problèmes pour le côté coiffure que pour le côté prothésie angulaire ah ouais, en plus. <rire> coiffure pour le coup c'est réglementé donc, il demande des diplômes, il faut avoir vraiment le brevet et justifier de son brevet euh, d'envoyer les diplômes, tout ça. La prothésie... Et pourtant, euh, elle, euh, quand on déclare l'activité, on déclare euh, l'activité principale qu'on qu fait en premier, en fait. C'est celle qu'on déclare. Donc, moi, j'ai déclaré la prothésie angulaire euh, en activité principale. Et, euh, et non, non, enfin a... j'ai eu aucun problème avec ça. J'ai tout fait sur Internet, sur le site euh, de la chambre des métiers et de l'artisanat. Euh, parce que maintenant, ça se fait comme ça. Sinon, quand on fait l'URSAF, RSA, c'est rebasculé. Com comme on est dans l'artisanat, euh, ça se faisait sur, euh, sur cette chambre-là. Et, euh, et donc, j'ai tout fait sur Internet. Euh, j'ai reçu les papiers. Euh, voilà. Voilà. Donc, tu confirmes bien ce que je répète dans plusieurs vidéos, qu'il n'y a pas besoin de CAP pour se déclarer. C'est voilà, des fausses informations qui continuent à circuler sur, euh, sur les réseaux sociaux. Mais surtout, euh, pour celles qui nous écoutent aujourd'hui, il euh, n'y a pas besoin d'avoir peur de ce côté-là. Du moins, à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin de CAP. Et c'est des choses qui reviennent depuis euh, une dizaine d'années, régulièrement sur le tapis. Et puis, voilà, des fausses infos qui circulent encore. Euh, donc, c'est génial. Et d'ailleurs, euh, il me semble que tu as même ouvert l'entreprise, enfin, fait les démarches, avant d'avoir obtenu le, le certificat. Oui, alors j'ai fait les démarches, je me suis déclarée officiellement le 10 août. Oui. Euh, le 10 août, et je crois que j'ai dû passer le certificat le 15. Ah ben bah voilà, ça s'est fait quasiment... En... Le 15 septembre, non, le 15 septembre. Euh, le 15 septembre. Donc, il y a eu un petit ah mois bon. d'écart en fait, enfin, un gros mois d'écart. Mais, euh, mais oui, oui, je, en fait, je n'osais pas le passer au mois d'août. <rire> J'étais encore trop stressée euh, dans, au niveau de mon timing, au niveau de tout ça. Et parce qu'au début, euh, bah souvent, euh, j'ai revu tout à l'heure sur le groupe euh, une personne qui se posait des questions sur euh, euh, le temps qu'elle mettait pour, euh, pour les prestations. Donc au début, c'est pareil, je mettais 3-4 heures pour faire une pause. Maintenant, euh, une pause, si c'est une pause simple, en une heure et demie, c'est bon. Oui, oui. Donc, euh, c'est vraiment avec la pratique euh, bah, qu'on progresse. Et plus on va faire, plus ça devient des automatismes, et plus euh, on sait comment nos produits réagissent, on sait comment, enfin voilà, on sait comment manier la lime, on sait, ça devient des automatismes, quoi. Bah oui, tout à fait, oui. Bah, super. Voilà. <rire> et, euh, et donc du coup, euh, tu m'as parlé également d'un projet futur de développer encore euh, d'autres euh, prestations. Oui, alors du coup, euh, j'attends, euh, donc je sais que, la que tes formations vont bientôt euh, être, pouvoir être éligibles en fait euh, en tant qu'organisme de formation. Donc euh, tu sais que j'attends ça depuis longtemps, <rire> parce, que, parce que moi j'ai euh, pas mal de, de, de, de choses sur mon compte formation, donc euh, oui, j'ai une demande au niveau du maquillage. C'est pareil, je suis passionnée un petit peu de maquillage, euh, j'aime beaucoup ça et, euh, et du coup euh, j'aimerais pouvoir développer euh, des ateliers de maquillage euh, pour apprendre aux personnes à, à se maquiller. Mm. Euh, voilà, et donc c'est vrai que j'aimerais vraiment, euh, vraiment développer ça et, euh, et c'est sûr que je repars sur la formation Your Nails, quoi <rire> Voilà. Et ben super, Oui, et ça, c'est justement, tu en parles, c'est un petit peu le scoop de la vidéo. C'est que effectivement après des mois et des mois et des mois à, me, à être un petit peu en conflit avec l'administration qui me renvoyait tout le temps les papiers que je devais renvoyer et tout et tout, euh, tout est bon maintenant. Donc, euh, logiquement, d'ici deux à trois jours, euh, ça va pouvoir être possible. Euh, donc, je pense d'ici à ce que je publie cette vidéo, euh, éventuellement, les, euh, les comptes CPF pourront être utilisés pour euh, bah pour la prise en charge et ça c'est une très très très bonne nouvelle <rire> donc euh, voilà c'est top et tu, puis ça va te permettre euh donc de, de développer cette activité-là en plus. Et euh, comme dit par la suite, je pense encore rajouter d'autres formations qui vont pouvoir peut-être encore euh, développer tout ça. On en a parlé un tout petit peu euh, ouais. hier. Et, euh, et donc euh, voilà. Bon, je vous en parle en avant-première. Je pense que euh, j'ajouterai également euh, la formation pour euh, les extensions de cils et pour euh, donc euh, les extensions alors, voilà. Et puis, euh, mais dans un deuxième temps, <rire> voilà, parce que les choses doivent se faire au fur et à mesure. Mais euh, voilà, pour celles qui nous écoutent, dites-nous dans les commentaires si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire ou pas. Et puis, justement, si vous avez des questions, euh, ben, tu en avais parlé au départ. On s'était eu au téléphone et c'est vrai que c'est assez rassurant, j'ai envie de dire, de, de nos jours de pouvoir avoir quelqu'un au téléphone, de, de pouvoir poser toutes les questions. Donc euh, voilà, si celles qui nous écoutent ont besoin justement d'avoir ce... Ce petit appel, et ben ce sera avec plaisir. <rire> mais mais c'est vrai que derrière, il euh, y a tellement de choses qui se passent sur Internet de nos jours qu'on ne oui. sait pas toujours trop où est-ce qu'on va. Et, euh, et du coup, euh, bah, après, c'est vrai que les sites ont beau être très jolis, enfin, on a toujours peut-être des fois un peu des appréhensions. Et moi, t'avoir vu au téléphone avant, enfin, pour moi, c'était un investissement, euh, ce pack de trois formations, c'était une somme quand même considérable. Euh, et puis, d'autant que je l'ai payé en une fois. Donc, ça a été… Voilà, je, on, voilà on, on lâche complètement. On va vraiment un peu dans l'inconnu. Et, euh, et du coup, euh, bah, je ne regrette pas de t'avoir fait confiance. Parce qu'au final, euh, fin, quand je vois aujourd'hui, bah, ma formation, elle est remboursée, ça y est. Euh, j'ai remboursé ma formation. Euh, bon, j'ai beaucoup investi en produits, tout ça. Donc, euh, je n'ai pas… Ça, ça met un certain temps après euh, d'avoir de récupérer un peu son, son besoin en fond de roulement, mais, euh, mais sinon non, c'est top quoi. Franchement, je peux réinvestir un petit peu tous les mois, racheter des produits, des couleurs, des choses un petit peu régulièrement, donc euh, c'est cool. C'est super, c'est vraiment super que, que tu aies réussi à, à mettre tout ça en place. Et est-ce que euh, tu étais quelqu'un qui, qui avait déjà très confiance en elle et, et tout ça, avant la formation, en te disant euh, « euh, je vais y arriver », est-ce que tu avais déjà cette foi en toi, ou est-ce que c'est venu plus ou moins au fur et à mesure, en, avec les petites victoires euh, au fur et à mesure Parce que des fois, on peut avoir un peu peur aussi au départ. Alors, moi, je suis quelqu'un qui euh, a très peu confiance en moi au départ, euh... Enfin, euh, je doute tout le temps de ce que je fais. Je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Euh, j'aime, enfin, j'aime enfin, j'aime bien euh, tout le temps améliorer en fait mon travail. Et, euh, et du coup, euh, c'est une remise en question perpétuelle, mais c'est épuisant. <rire> c'est même fatigant euh, de se dire. Enfin, c'est un investissement financier qui est quand même considérable. Enfin, euh, qui est. Enfin, du coup, j'ai fait. Enfin, que ce soit pas que la formation, hein, mais tout. Tout l'ensemble, euh, les travaux dans l'atelier, euh, parce que ça coûte vite de l'argent. Même si euh, j'ai pu, euh, bah, le matériel de coiffure, tout ce qui est bac à shampoing, tout ça, j'ai récupéré euh, sur euh, des changements euh, de matériel dans certains salons ou alors des fermetures de salons ou des cessations d'activité. Donc, j'ai racheté euh, à des prix moins importants que du neuf. Mais ça demande vraiment euh, quand même un investissement euh, personnel, familial aussi, mon... comme mon mari s'est beaucoup impliqué au niveau des travaux, euh... c'est un gros doute. C'est enfin, très stressant même de savoir est-ce que ça va marcher, mais même il y a des mois, on se dit, euh... oh, il enfin, n'y a pas autant de rendez-vous que je voudrais. Et puis d'un seul coup, il y a 5-6 appels en même temps. Et puis euh, hop, on recale, on n'a même plus de place pour caler tout le monde. Donc, euh... Donc non, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis de toute façon, enfin, je pense qu'on. Il y a de belles réussites euh, dans, la, dans la formation aussi. On, enfin, moi, je suis de différentes filles qui sont, de la qui sont issues de la formation. Et euh, on voit l'évolution et la réussite. Euh, la réussite, euh, bah, notamment les premières filles qui ont débuté avec toi. Donc euh, non, franchement, euh, il y a vraiment des belles réussites dans la formation. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de réussite parce que justement, le fait de voir aussi sur ce groupe privé les filles qui réussissent, qui font des super belles poses, qui donnent aussi des petits conseils de comment est-ce qu'elles font, comment est-ce qu'elles prennent leurs photos, avec quel matériel, quelle lumière, toutes ces choses-là, c'est des plus qu'on trouve pas forcément ailleurs. Et en fait, on s'identifie, on se dit, mais attends, si elle, elle a réussi à le faire, elle est partie de rien, elle n'avait pas de CAP, elle avait pas de connaissances, bah, je vais peut-être y arriver aussi. Et des filles qui pourraient peut-être ne pas avoir, confiance en elle au départ, et c'est souvent le cas au départ, euh, peuvent vraiment se révéler en fait euh, dans la formation justement par euh, le, le fait de voir toutes ces réussites en fait. Et, euh, et moi je trouve ça juste magique parce que moi je le vois d'un œil... Euh d'un œil bienveillant, euh, comme si je, je chapeautais tout ça, ben, c'est un peu le cas, <rire> je chapeaute tout ça, mais je vois vraiment des personnalités qui euh, au début, bon forcément, c'est pas parfait et tout, et d'un coup, waouh, elle a fait ça, waouh, elle a réussi à faire ça, et je suis non. hyper fière, comme si en fait vous étiez un peu mes enfants et que je voyais, ben tiens, là, elle a fait ses premiers pas, bon elle est tombée, elle se relève, puis là, maintenant, wow, elle commence à courir, là, waouh, <rire> elle, elle fait des choses par soi-même, ouais. et c'est vrai que dernièrement, il y a beaucoup de choses comme ça, enfin, je, il y a beaucoup de filles qui ont enfin d'un seul coup comme si ça fait comme un déclic en fait et hop c'est parti et puis elle commence à s'éclater et puis après voilà c'est toujours avoir le souci du détail essayer de toujours améliorer d'avoir euh... enfin mais même moi encore hein, quand je fais mes photos mais euh... ah mais en fait peut-être que si je les fais comme ça ça irait peut-être mieux ou euh... enfin voilà c'est des fois quand euh, mes clientes me voyaient sortir ma lumière pour les photos parce que moi quand je fais les photos, j'adore mon papier peint que j'ai derrière. Donc en fait, j'ai un petit bout de LED papier peint que je mets sur le bureau et que je, je dispose en fait les mains pour que ce soit vraiment tout raccord. Enfin, tu l'expliques très bien dans une des vidéos euh, de la formation de comment faire ces photos. Enfin ça, c'est énorme aussi. Enfin, dans quelle formation on vous explique comment vous faites vos photos pour faire vos... ou comment vous développez sur internet. Enfin, euh, il y a tellement de... c'est tellement complet. Il n'y a pas que les ongles. Il n'y a pas euh, que les ongles, il a pas, c'est un tout, donc c'est hyper complexe et, et si on veut, enfin il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Après, moi ce qui me fait peur c'est que souvent, euh, que ce soit pour le sport ou choses comme ça, je m'engage à faire des choses et que je vais pas à la fin. Donc j'avais beaucoup peur de moi en fait, euh, par rapport à la formation et à pas m'y tenir et à pas, euh, voilà. Mais après quand vous avez un projet de vie que voilà, j'avais daté des échéances, j'étais vraiment.. Euh, voilà, en fait j'étais partie du principe que bah à la base je devais partir cinq semaines en centre, donc je devais me consacrer cinq semaines non-stop à la formation. Et ben là, je vais faire pareil. Euh, je me suis consacrée euh, un mois et demi, deux mois euh, non-stop à la formation. J'ai fait mes recherches de modèles. Donc euh, au départ, en fait, je faisais une réduction de 50% euh, sur mes prix que j'allais établir à la fin pour pouvoir avoir des modèles. Alors au départ, il y avait des, des problèmes aussi sur les modèles. Enfin, c'est le but hein, d'avoir des modèles. Donc on, on reprend et tout. Et puis, euh, et puis quand je vois maintenant les photos de ce que je faisais avant, sans formation, au début de la formation et maintenant, c'est trop bien quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si tu pourras peut-être m'en fournir un petit peu de justement avant oui. la formation et ce que tu fais maintenant pour justement qu'on voit un petit peu le comparatif. Ça peut être intéressant justement pour les filles de voir les résultats aussi en photo. Enfin, oui, sans problème. Super. Et qu'est-ce que euh, voilà, tu as le, le plus aimé dans la formation Est-ce que c'était le fait qu'il y ait beaucoup de contenu Est-ce que c'était le groupe privé Est-ce que c'était l'ambiance Est-ce que c'était le fait de pouvoir le faire quand tu voulais Qu'est-ce qui t'a vraiment peut-être le plus plu là-dedans euh, Alors moi, c'est le fait de pouvoir le faire quand, quand je veux. Mmh. Ça, c'est l'adaptabilité en fait et le contenu. Euh, parce que bah, comme tu le sais très bien, je cherche. Enfin, j'ai toujours besoin de. Enfin, j'adore apprendre. J'adore euh, comprendre aussi pourquoi je fais les choses et comment je dois les faire. Et du coup, euh, du coup, c'est assez important pour moi. Et, et c'était très. Euh, bah, en fait, ça regroupe hein, tout ce que je recherche quoi, dans la formation. Et c'est ce que j'avais peur du coup en institut, c'est que ça se perde dans ma mémoire et de ne pas pouvoir. Euh, et en fait. Enfin, en fait, c'est un tout, <rire> il y a tout qui est bien. Parce que même le groupe de formation, ça nous permet de revoir des choses par moment ou, ou de se donner des idées entre nous. Euh, en il y en a plein où je vois des postes, je dis mais ouais, c'est des genre de choses que j'ai envie de faire. C des voilà, Ou euh, des, des idées de présentation, ou des idées, enfin, c'est un tout. Enfin, c'est vraiment, euh, voilà. Et le fait qu'il soit bienveillant, que, que j'accepte pas justement euh, que les critiques négatives, enfin, vraiment... Euh... Euh, violente, tout ça. C'est aussi quelque chose euh, qui t'a plu, le, le fait qu'on puisse se sentir un peu en sécurité sur, euh, sur le groupe sans être jugé ou, ou tout ça Alors oui, euh, le... en fait, les, les, les critiques, si on peut dire les critiques, c'est vraiment fait pour qu'on avance. Ouais, Donc euh, c'est… Il n'y a rien de méchant, en fait, au contraire. Alors, je sais que des fois, euh, ça peut être un peu frustrant pour nous parce qu'on a l'impression qu'on a donné un peu tout et qu'en fait, c'est encore pas parfait, qu'il y a encore des choses à rectifier et tout. Mais c'est pour qu'on avance. Et du coup, euh, une fois qu'on a compris ça, euh, ça fait plaisir ça fait plaisir déjà qu'on puisse échanger et, euh, et qu'on puisse discuter. Alors, c'est vrai que là, maintenant, j'ai il faut toujours le temps de... De, de commenter chaque photo et ah, tout <rire> j'y étais beaucoup beaucoup euh, au début euh, j'y beaucoup au début pour, euh, bah, pour nous entraider et tout mais en, après c'est un renouveau donc il y a toujours plein de filles euh, qui arrivent enfin c'est vrai que et puis on se suit aussi un petit peu avec euh, bah, celle qu'on a vu dès le début en fait donc euh, on, a, on a pu euh, échanger aussi enfin moi j'ai déjà échangé en message privé avec des filles de la formation euh, sur bah, du matériel ou euh, sur une technique, ou enfin voilà. Mm -hmm. Donc, non, franchement, c'est top, c'est vraiment agréable et enfin, on se tire pas dans les pattes et c'est important, quoi. C'est ça. On est un peu comme une famille unique qui essayons de nous en... de réellement nous entraider et, euh, et on ne se voit pas comme des concurrentes, au contraire. On, on essaie de se dire, ben bah, voilà, j'aurais, enfin, j'aime qu'on m'aide quand je suis au départ et donc j'aime aider aussi celle qui en a besoin qui est au départ, non, et puis, on est, enfin, euh, dans la formation, il y a des personnes qui sont pas très loin de chez moi. Euh, J'ai encore recommandé la formation euh, bah, à une de mes clientes, ah il oui. n'y a pas longtemps. <rire> C'est une cliente qui venait de Marseille ah oui. et qui, elle, ne trouve pas de prothésiste angulaire euh, qui, qui lui corresponde euh, sur Marseille et, euh, et du coup... Euh, je lui dis mais, mais fonce en fait, euh, vas-y donc je lui ai donné le nom du site. Je lui dis écoute, enfin euh, moi j'ai fait, elle a deux enfants aussi, deux petites filles aussi. Je lui dis mais moi j'ai tout fait euh, à distance et tout, mais c'est trop bien. Et non non c'est, il n'y a pas de concurrence, on a tous nos petits trucs, on a tous, enfin euh, je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, euh, tout le monde peut s'en sortir. Euh, il suffit juste que bah, chacun se donne euh, les moyens en fait. Exactement, et puis chacun a sa propre personnalité. À ça. partir du moment où on ne fait pas un copier-coller de, des cinq personnes qui nous entourent et qu'on fait euh, par rapport à qui on est, et ben, personne n'aura le même lieu, personne n'aura le même accueil, personne n'aura euh, voilà, le même relationnel, et c'est pour ça aussi que les clientes arrivent. Et c'est pour ça que beaucoup euh, qui n'ont pas cette vision-là ont peur de la concurrence parce qu'elles se disent « oui, mais je vais faire les ongles comme… Euh, » les 4, 5, 10 filles autour de moi, mais ce ne sera pas du tout la même chose en fait. Les, les ongles certes, ça peut être rapprochant, et encore on peut se différencier, comme toi tu vas faire les formes artistiques, tu vas faire le nail art, donc là tu te différencies totalement je pense de ceux qui sont autour de chez toi, qui ne pratiquent pas du tout ça. Voilà, mmh. ce genre de choses. Donc, encore une fois, tu vas te, diver euh, te diversifier et te différencier par rapport à ça. Et, euh, et ça, c'est top. Et euh, donc, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu disais avant, que tu disais que tu avais peur de toi-même, que tu lâches en cours de route. Et je pense que c'est une peur que... Enfin, moi, je la connais aussi, donc je pense que c'est quelque chose d'assez récurrent chez tout le monde, d'avoir de se dire je, « je démarre, mais est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais aller au bout ?» Et je pense que ce qui fait qu'on va au bout, et tu vas me le confirmer ou pas, c'est d'avoir un vrai pourquoi. Et toi, ton vrai pourquoi, c'est que tu voulais être avec tes enfants, que tu ne voulais plus travailler énormément d'heures et ne pas les voir. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi, qui a, qui a fait ta force en fait, et qui t'a boosté à, à le faire. Ben, en fin de compte, ben maintenant je travaille, quand même des... je travaille quand même des fois très tard, <rire> ça arrive de finir relativement tard, mais euh, en fait je travaille pour moi, donc euh, je travaille à la hauteur de ce que j'ai envie d'avoir. Euh, je peux quand même adapter mon planning par rapport aux enfants, alors je travaille quatre jours par semaine, je travaille le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Euh, je pense que par la suite, je vais être amenée à ouvrir euh, le mardi hein, au moins de 10h à 14h, quelque chose comme ça, au bout 10h à 15h. Mais, euh, mais je travaille pour moi. Donc, enfin, euh, il a pas... Alors, C'est un stress d'un côté parce que du coup, on n'a pas un salaire fixe qui sort tous les mois. Euh, après, euh, c'est une liberté aussi, on fait ce qu'on qu veut quoi. Ça. On fait vraiment ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça, ça fait du bien de se dire. En plus, je génère un chiffre d'affaires par moi-même. Je reprends les rênes un petit peu de ma de ma vie professionnelle. Et je pense que c'est aussi presque. Enfin, pour moi, c'était rassurant d'un côté de me dire que ben on pourrait pas me virer, par exemple, de me dire oui, euh, c'est sûr. Bien, on peut pas te licencier. Tu crées quelque chose, c'est toi qui le fais, Et tant que tu as cette volonté, ben, tu vas de l'avant et, et tu le fais. Quoi. Oui, puis c'est un challenge. Hein. Enfin, c'est un, un réel challenge au final. Enfin, mon, moi, c'est mon troisième bébé quoi, l'atelier. Euh, c'est, enfin, j'ai mis toutes mes idées. Enfin, faut voir comment je vais Enfin, mais les meubles, c'est moi qui les ai créés, donc, euh... donc même ça, c'est voilà, j'ai fait tous les plans, j'ai fait, euh... j'ai dit à mon mari, je veux ça, ça, ça, ça. Tu me prends ça, tu me fais ça comme ça. Euh voilà c'est du temps quoi de, de, de trouver les matériaux de trouver euh, les fournisseurs de trouver euh, de ne on se rend pas compte de, euh, de l'investissement personnel que c'est à côté mais euh, déjà, déjà voilà quand on a déjà plus le problème de formation qu'on sait qu'on qu qu'on que ça va ça va le faire et tout et que et que ça Enfin, voilà, c'est du bon stress. C'est trop, c'est trop, c'est trop bien quoi. Enfin moi je sais que je regrette vraiment pas et, euh, et je suis trop heureuse d'avoir euh, d'avoir mon travail à moi et, et mon entreprise. Ouais. Oui, j'ai vraiment l'impression que tu as eu beaucoup de plaisir à faire tout ça et que tu t'es vraiment révélé. Euh... Euh, dans, dans, dans, le, dans ce projet-là. Et comme tu dis, ouais, c'est ton troisième bébé. Et moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti aussi. Et c'est pour ça qu'on a presque envie de, de travailler autant parce qu'on se dit, mais, euh, mais en fait, j'adore. C'est pas du tout un, un mauvais. Enfin, c'est pas une contrainte, en fait. On adore faire ça, on compte pas les heures parce que ça devient vraiment euh, prenant. Oui, et puis de reprendre le contact avec. Euh, ayant travaillé en magasin ou en salon pendant des années. Euh, moi, le... être à la maison euh, sans voir personne euh, pour avoir fait un travail aussi où du coup je voyais personne, où j'avais que des échanges internet et tout, euh, j'en pouvais plus, j'avais vraiment envie de revoir du monde. Et, euh, et là, a, on attire aussi euh, la clientèle euh, qu'on qu mérite, je pense, d'un côté. Et j'ai vraiment des gens qui sont super... Enfin, j'ai des clientes, mais qui sont... Euh, c'est des bonbons quoi elles sont elles sont adorables enfin c est, c est, elles sont trop elles sont trop bien ça me fait plaisir de les, de, les, de les accueillir enfin le matin je me lève je suis contente de les d'aller de... on est content d'aller travailler euh... enfin voilà c'est top ouais, j'ai l'impression que tu te sens réellement utile en fait c'est ça oui plus bah oui et puis pour moi en fait pour euh, enrichir quelqu'un d'autre ou et puis c'est surtout que bah voilà je peux moduler je sais que j'ai certaines clientes que je vais avoir besoin d'un peu plus de temps parce qu'elles elles ont besoin de choses un peu elles recherchent des choses un peu plus recherchées ou un peu plus fin ou euh, voilà un peu plus euh, technique en termes de décoration euh, voilà et, et ben bah, voilà je peux moduler je peux euh... puis bon du coup je mixe un petit peu avec la coiffure aussi donc ça me permet de changer aussi un peu les de changer un petit peu les, bah, je fais pas toujours la même chose, en fait. Mmh. Ça me permet de changer et de pas être dans une routine et toujours être euh, à faire les mêmes choses. Mais, euh, mais non, non c'est cool parce qu'il y a un échange qui se fait et puis, et euh, puis, il y a du partage. Je voulais vraiment un esprit un peu cocooning un peu euh, à l'abri des regards. Je voulais pas le gros truc, euh, voilà. Et c'est tout à fait euh, ce que les, ce que les clientes euh, ressentent et, euh, et ce qui, ce qui dégage de tout ça. Donc, euh, ouais, c'est top. Mmh c'est génial c'est super vraiment euh, j'adore j'adore franchement depuis que, que tu as mis toutes les photos et tout je me suis dit mais ah. j'adore son univers j'adore ce que tu as créé j'adore la personne que tu es et je pense que ça joue aussi beaucoup le relationnel que tu as avec, euh, avec tes clientes, je pense qu'elles ressentent la même chose que ce que toi tu ressens vis-à-vis d'elles. Et euh, je trouve ce partage vraiment, euh, vraiment super. J'ai vraiment l'impression que tu as trouvé un équilibre professionnel, du moins dans, dans ta vie, et, euh, et que ça te fait beaucoup de bien, parce que voilà, tu es, es rayonnante par rapport à ça, ça se voit que tu aimes, euh, que tu aimes ça. Et euh, peut-être si tu avais juste un dernier mot de la fin pour les, les filles qui ont envie, mais qui ont vraiment encore cette peur de se dire, est-ce que moi, je vais vraiment pouvoir le faire Qu'est-ce que tu leur dirais mais Si vous avez vraiment envie de, de créer votre entreprise, de créer votre projet, euh, pour, pour moi, il faut foncer. De toute façon, il a pas On n'a pas de victoire sans un minimum de risque en fait. Euh, malheureusement, il faut savoir euh, calculer ces risques. Euh, moi, j'ai des risques, ils étaient calculés. Et j'avais protégé un petit peu mes arrières au cas où aussi euh, ça ne fonctionne pas. Et au final, j'avais même... Euh, j'ai beaucoup de chance d'avoir ma marraine qui, elle, m'a poussée, qui m'a dit Mais euh, mais vas-y en fait, enfin, je, moi je crois en toi, je sais que tu peux y arriver, il n'y a pas de raison, c'est ton année, euh, lance-toi. Si tu ne le fais pas, tu ne le feras jamais, donc euh, vas-y. Et, et, et voilà, enfin si vous avez vraiment. Si vous, si vous avez envie de vous reconvertir et de partir euh, sur quelque chose de comme ça, euh, il faut bien se poser, établir les choses, euh, établir euh, établir un, se faire un petit peu un, un plan, on va dire, dans le temps. Parce que je, quand ce n'est pas euh, quantifiable, ou quand, je trouve que c'est difficile de se projeter dans quelque chose, si on se lance un peu comme ça, euh, oh, bon, on va commencer, puis on verra bien. Euh, je pense qu'il faut se donner des dates ou se faire un tableau de projet, je ne sais pas, un tableau de rêve, ou enfin euh, voilà, euh, se, se donner des objectifs et y aller un par un, pas avoir euh, l'ampleur de, de ce que ça peut être dès le départ, parce que si on, on regarde que ça, on n'y va pas. Mais, euh, mais voilà, regarder un petit peu ce qu'il y a autour, euh, regarder un petit peu tout ça, et puis et puis vous inspirer, et puis et puis voilà quoi. Il faut foncer. Super donc effectivement moi je, je crois à la même chose que toi il faut pas voir la montagne il faut voir une pierre après l'autre et, euh, et un pas après l'autre et en fait c'est comme ça qu'on y arrive et justement on peut avoir cette peur de se dire waouh, wow, il y a une montagne de travail devant moi qui m'attend, mais en même temps, il y a une montagne de bonheur aussi. Donc, euh, il faut voir les choses euh, de manière des fois plus positive et puis se dire, allez, je vais y arriver, je, je crois enfin en moi, parce que si je ne crois pas en moi, qui va le faire à ma place C'est ça. Voilà, donc il faut, ouais. il faut se dire, en tant que femme, on a le droit aussi euh, d'entreprendre, on a le droit d'aller de l'avant, on a le droit de faire des choses, de créer des choses et, euh, et de réussir. Et on peut tout aussi bien réussir qu'un homme. Euh, je pense qu'on en est toute la preuve hein, dans, dans cette formation, on a les capacités pour le faire et, euh, et il suffit d'avoir un peu de volonté comme, comme toi tu l'as fait tu t'es dit allez j'y vais, je lâche rien je consacre tant de temps je, je me fais un plan, je me fais un planning et j'y vais Et voilà, tu es la preuve que, que ça fonctionne sans pub, sans, sans rien juste euh, voilà, avec, le, avec ton sourire et puis, euh, et puis tes efforts donc euh, c'est vraiment génial D'ailleurs, je me souviens, euh, au début de la formation, quand, euh, quand j'en ai parlé, j'ai parlé de la formation à une amie, et je lui dis, euh, punaise, euh, tu as une vidéo d'introduction au départ, qui est, euh, qui est là, mais qui pose la, les choses. Et, et qui te, enfin voilà, c'est euh, clairement, euh, bah, si vous ne travaillez pas, il n'y aura pas de résultat, si les, les choses sont posées, sont carrées, et, et ça, ça peut paraître autoritaire un premier, ah, sur un premier abord. Mais en fait, euh, c'est bien, je trouve, de, que ce soit calé comme ça dès le départ et que ce soit... Euh, enfin, voilà. Ça ça, ça ça monte le chemin et il n'y a plus qu'un. Et, et, et c'est important de, que, ce soit, que tout soit calé et qu'on qu ne parte pas un peu dans tous les sens et qu'on reste dans quelque chose de bienveillant et que... Voilà. Oui. Je pense que, oui, si on est trop à dire, oui, bon, fais-le quand tu peux, ou ci ou ça. Euh, en fait, on ne le fait pas. Et je pense qu'il faut quand même, au, à un moment donné, euh, que moi aussi, en tant que formatrice, je dise, ben, fais les choses. Parce que si tu ne les fais pas, il n'y a pas quelqu'un qui pourra les faire pour toi. Donc euh, c'est vrai que pour moi, c'était important de, de dire euh, voilà, que les, les choses doivent être faites pour qu'il pour qu y ait une progression. D'ailleurs, pour moi, j'ai toujours retenu euh, mes profs qui étaient peut-être les plus durs sur le moment avec moi, les plus euh, euh, demandeurs de, de, de faire les choses. C'était ceux que j'ai le plus retenu et ceux euh, à qui j'ai dit le plus merci dans un deuxième temps euh, parce que j'avais réussi. Et je crois qu'on <rire> qu a coupé. Je ne vois plus. <rire> bon, bon c'est pas grave. Euh, du coup, euh, ben, je t'entends encore. Donc, euh, ouais, je pense, pense que, que ça... Ah, ça y est, c'est revenu. Euh, donc, il y a eu un, un petit souci euh, de bug. Euh, donc, euh, comme tout à l'heure aussi. Euh, donc, je voulais vraiment, vraiment te remercier pour, euh, pour le temps que tu m'as consacré, pour le temps que tu nous as consacré, parce que euh, je pense que ça va aider beaucoup de filles de, de se rendre compte euh, qu'on peut réussir dans ce domaine, qu'on peut en vivre et même plus rapidement que prévu. Et, euh, et je pense que ça va vraiment faire des déclics. Donc, euh, merci pour, euh, pour toutes ces filles. Et puis, euh, moi, je te souhaite vraiment que ça continue comme ça et que euh, ça soit encore mieux pour la suite. Et eh bien, merci à toi, en tout cas. Bah, merci beaucoup. Et mmh. puis on se dit du coup à très très vite. Hein. On, va, oui. on va se reparler très vite. A <rire> très bientôt. Encore très bonne, très bonne après-midi à toi. Merci.